Bonjour, chers amis. Vous me suivez maintenant depuis plus de six mois. Je vous emmène avec moi au quotidien. Vous savez de quoi ma vie est faite. Vous avez, vous, vous avez vu où je vais, ce que je fais. Et aujourd'hui, je fais quelque chose pour la première fois. Je ne vous ai jamais pris avec moi. Je ne vous ai jamais emmené avec moi. Je suis en train de donner une conférence sur l'optimisme. Et vous voyez, avec moi, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux et à très bientôt.